My fucking money back My fucking money back Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah A chiter, y'all gang, y'all gang Yeah, bien sûr si que t'as reconnu, mm, yeah, yeah, yeah. Et... si reconnu le gang Yeah, yeah, yeah, yeah Hey, bien t'as reconnu le gang Yeah, yeah, avoue les rouges je te flingue Ouais, ouais tout le monde peut faire du le sa, Mais y'a qu'il a les mots qui chlenga Chlenga, Oh, Oh, dest que t'as reconnu les gangs Ouais, ouais Avoue les rouges je te flingue ouais ouais. ouais, ouais Tout le monde peut faire du le sa, Mais y'a qu'il gueule gué les mots qui chlenga yeah chlenga Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, gang. Yeah. J'suis cause, mentose. Pas subite, t'es pas hopé. Toi, ça se voit qu'il t'es dopé. Ok, ok. Pas besoin de prendre à t'ôter. Elle fait la belle, fait la beauté. Vous sautez, sautez. Le rap c'est pas sur seulement Je connais surtout que je pourrais pas te le dire Tu m'achètes quand je fort dans le mille Voilà pourquoi je n'ai pas de musique ou le foot moi j'ai rien sur un 10 Ne viens pas m'essayer, je suis meilleur que ton rappeur préféré Je reçois les PCV tu peux mes bingo pour un fruit en et un PVP T'es toujours dans les bacs, tu vis pas l'instant présent Ton rap est décédé Y'a tu n'es qu'à ma race Depuis passer là tu vis tu fais l'intéressé Je pars en solo fais mon salaire On dit à chaque et son salut J'ai à porter la croix Même pourquoi je encore le poids des mesures. Comment Comment faire pour que ma vie s'améliore faut que ma vie s'améliore. Faut que l'amour fasse de mon cœur Ça de dans le rap. Puis va manger, c'est mais la terreur. On m'appelle Yuka de cartes de sonu. La vie de nom c'est pas joué au lot. Faut mailler, mailler pour poche le gros lot. Tu vas rien gagner si tu ne fais que dodo. Dans ma tête, tu sais qu'il n'y a pas de l'eau Ouais, ma chérie, m'appelle pas ton coco. Mon équipe, c'est tu, tu, quand tu peux vérifier quand je dis qu'il y a des talents à gogo. Bassez-nous les gangs, grip, bang. On fait ton festin, grosse ta fin. Tu connais mon destin, je l'ai en main. Tu connais mon destin, je l'ai en main. Wow.